Bonjour, je suis ici au centre commercial Meridiano à Santa Cruz de Tenerife. Dans cette vidéo je voudrais vous expliquer pourquoi le scalping est la technique qui vous permettra de réduire le plus vite possible votre stress. Effectivement donc le scalping c'est prendre beaucoup de trades très rapidement et au plus vous pratiquerez le scalping, au plus vous maîtriserez cette technique et au plus vite votre stress baissera. En plus de ça, si vous avez du stress lorsque vous commencez à trader avec de l'argent réel, ce qui est tout à fait compréhensible pour la majorité des traders débutants, en faisant du scalping, vous verrez que votre moment de stress est très court. Pourquoi Parce que vous allez directement pouvoir voir si vous avez une bonne technique, que le marché part dans le bon sens, donc que vous êtes gagnant. En principe vous devez arriver à avoir entre 90 et 100% de trades gagnants tous les jours notamment avec ma méthode de scalping dont vous trouvez un lien ici au-dessus ce qui fait que les périodes où vous allez trader qui peuvent être très courtes vont être positives dans la majorité des cas. Effectivement donc pour être gagnant en trading et avec une bonne méthode de scalping vous devez avoir c'est taux de réussite très élevé. Si vous n'avez pas un taux de réussite élevé en trading c'est que vous n'avez pas une bonne méthode, vous devez donc chercher une autre méthode. Donc le scalping va vous permettre d'avoir des moments d'émotions fortes et de stress surtout au début mais qui va être rapidement réduit parce que vous allez passer positif très rapidement et en gain. Donc vous allez coupez vos gains rapidement, donc à ce moment-là, vous n'aurez plus de stress puisque vous ne serez plus positionné sur le marché. Alors que si vous faites d'autres techniques de trading comme le day trading ou le swing trading, vous allez être sous tension, sous stress pendant un certain temps, surtout si le marché est dans, dans le mauvais sens par rapport à vos positions. Donc vous pouvez très bien passer une journée à stresser parce que le marché est en contresens de vos positions. Et même que vous devrez peut-être en fin de journée couper une position avec une grosse perte, pourquoi Parce que vous vous rendez compte que le marché va complètement contre votre sens et que vous ne pouvez pas maintenir cette tension et surtout cette perte qui ne fait que s'agrandir. Donc en scalping vous n'aurez que des courts moments de tension qui normalement, puisque vous avez un taux de réussite très élevé, sera réduit au maximum et surtout vous aurez une satisfaction multipliée par le nombre de trades gagnants que vous allez faire bien sûr en scalping. Donc moi je vous recommande fortement si vous cherchez une méthode de trading efficace de faire du scalping et vous, allez, vous trouverez peut-être différentes méthodes de scalping mais en tout cas la méthode que j'ai mise au point est très efficace. Il y a de nombreux étudiants qui arrivent à faire dès le début 90 à 100% de trades gagnants et vous pouvez le faire sur un compte de démonstration bien sûr au début avant de passer sur un compte réel. À ce moment-là, normalement votre stress sera quasiment nul puisque ce n'est pas de l'argent réel, mais vous vous entraînerez et vous aurez cette habitude de trader en scalping jusqu'au moment où vous, vous sentirez prêt à passer en compte réel et à ce moment-là votre stress sera bien sûr fortement réduit parce que vous aurez la pratique de faire du scalping sur un compte de démonstration. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, likez-la likez si c'est le cas, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant et cliquez sur la petite cloche de sorte que vous puissiez recevoir un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà j'espère vous retrouver rapidement dans une prochaine vidéo et peut-être parmi mes étudiants, donc je serai toujours là pour vous soutenir, pour vous aider à maîtriser ma méthode de scalping.